Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du cours de la deuxième semaine sur le budget participatif. Avant de commencer, j'aimerais signaler que pour les personnes qui seraient intéressées par l'histoire et la mécanique de Porto Alegre, un excellent livre, le livre de Marion Gré et d'Yves Saint-Omer, paru au début des années 2000, donc qui est avant le changement de majorité à Porto Alegre, mais qui est un livre vraiment très important, dans laquelle on pourra ensuite euh, trouver beaucoup d'éléments de, de, euh, pour euh, avoir une, une discussion, une réflexion euh, sur les objectifs politiques et euh, la manière euh, dont les, ces objectifs ont été atteints ou non. Euh, mais voilà, c'était un, une guise de remarques en, en guise de bilan de, de, des différentes vidéos qui ont eu le trait à Porto Alegre. Alors, euh, après ça, je voulais évoquer en fait euh, la question euh, de la détermination des objectifs politiques dans le budget participatif. On a, par exemple, on le retrouve dans les chartes de Lisbonne ou de Cash Cash, l'idée de stimuler la société civile organisée. On trouve aussi, par ailleurs, la question de la modernisation administrative. Ça, ce sont des objectifs qui peuvent être un peu différents. Où toutes les instances de, de, de démocratie participative comme les conseils de quartier qui existent, sont des instances qui peuvent être associées ou pas à la construction du budget participatif. Tout dépend là encore de l'objectif en termes d'association, de, euh, de la société civile organisée, pas tous les budgets participatifs poursuivent ce but là. Euh, le deuxième but c'est la question euh, de la transparence budgétaire. Euh, si le rôle poursuivi c'est vraiment d'avoir euh, une mairie qui publie tous les comptes, il y a notamment d'autres démarches qui peuvent être en cohérence avec ce but-là, je pense notamment à la question de l'ouverture des données sur les données budgétaires, sur les subventions, certaines villes l'ont fait, mais c'est toujours intéressant de noter que beaucoup de villes qui se lancent dans un budget participatif n'ont pas toujours lancé des démarches totalement compatibles sur le reste des politiques publiques. Alors, euh, sur l'open data, c'est notamment ce qu'on peut voir avec toute une série d'outils qui permettent de visualiser le budget, à condition que ce budget soit publié sous la forme de fichiers lisibles par des machines, donc c'est souvent des fichiers euh, de tableur, au contraire de fichiers comme des euh, documents PDF qui sont beaucoup plus difficiles à être étudiés, je euh, lesquels on peut faire des statistiques parce que l'ordinateur ne sait pas lire un fichier PDF de manière automatique. On a toute une série d'outils qui permettent de visualiser le budget, une forme un peu plus interactive, qui permettent de voir les évolutions en fonction des années. On a un autre type d'outils qui permettent bien souvent de faire des simulations, de bouger différents types de choix stratégiques dans le budget pour voir quel est l'impact sur l'équilibre budgétaire. C'est un deuxième type d'outils qui est plutôt de la simulation. Et le troisième type d'outils, que moi je rapproche plus de la question du budget participatif, c'est là où il y a vraiment un vote qui se fait, ou en tout cas une discussion, mais donc du coup sur les outils numériques, dans le choix de la panoplie des outils numériques sur les questions qui ont trait à la discussion budgétaire, on a vraiment trois niveaux, informés, simulés et décidés, qui sont des choses très différentes, et c'est important de le signaler parce que parfois, dans les choix qu'on appelle, sur des plateformes qui s'appellent, se nomme budget participatif, on n'a pas du tout la même logique de la co-gestion qu'on peut retrouver à Porto Alegre. C'est important de garder ça à l'esprit euh, et c'est notamment le cas en Grande-Bretagne où beaucoup d'outils de, de, de simulation budgétaire s'appellent budget participatif alors que ça ne ressemble pas du tout aux objectifs poursuivis, d'autant plus qu'on est là sur des notions plutôt comment gérer l'austérité. Alors euh, sur ces objectifs-là, vous ferez votre propre idée. J'ai mis euh, sur le site en ligne, j'ai traduit euh, la charte de trois ville, Lisbonne, Cascais euh, et Guimarães qu'on va apprendre à décortiquer au fil des semaines pour voir comment on construit et avec des petits choix très fins mais euh, du coup qui ont un vrai impact sur la mécanique et sur les objectifs poursuivis, euh, on le verra. Euh, je, commence, je pense que c'est important de commencer par les objectifs politiques et ensuite de définir les moyens qui permettent de réussir ces objectifs politiques. Parmi ces objectifs, j'ai parlé de la transparence qui est vraiment au cœur avec les questions de visibilité de l'action publique. On trouve aussi la question de la réactivité avec des services qui sont plus réactifs aux demandes des citoyens parce qu'ils ont un dialogue direct avec eux, donc dans lequel on, comprendrait, on aurait des besoins qui seraient mieux, on répondrait mieux aux besoins avec le budget participatif des citoyens qu'avec des démarches standards. Le troisième objectif, c'est la question de la responsabilité, où un plus grand nombre décide. Et donc, du coup, ces décisions prises par le budget participatif, généralement acquièrent une autre type de légitimité. On a aussi les questions de capacitation, à la fois individuelle et collective. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, et euh, donc, sur les, les questions de, de trouver de nouvelles compétences. Et puis, il y a aussi la question des attitudes, avec notamment la question de la politisation, où, grâce au budget participatif, on peut viser à avoir des dialogues sur euh, la question euh, du bien commun et donc d'avoir une plus grande euh, un plus grand intérêt pour faire dialoguer ensemble des intérêts contradictoires et c'est euh, avec ça qu'on construit donc un intérêt partagé pour définir donc des priorités communes sur le territoire. Avec le budget participatif, on peut répondre à ces cinq euh, objectifs euh, mais encore une fois, euh, on peut piocher là-dedans euh, et avoir une version euh, plus élue de Corée euh, ça dépend vraiment de la volonté politique. Au-delà de la question des objectifs politiques, on trouve aussi euh, d'autres questions auxquelles il faut répondre. D'une part, il faut déterminer le budget qui sera alloué. C'est une question importante, euh, puisque bien souvent, on n'est pas sur... Euh, machine qui a de l'argent disponible comme ça facilement, il faut déterminer les marges de manœuvre budgétaire et c'est dans un contexte déjà compliqué en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays où il faut déterminer en fait quelle est la part de, des investissements qui ne sont pas déjà programmés, déjà euh, clôturés, dans lesquels en fait les, les dés les sont déjà jetés et pour lesquels on peut donner une marge de manœuvre pour que les citoyens décident sur des programmations qui sont un peu plus euh, facile et sur des, des, des infrastructures qui sont plus courtes dans le temps à construire. Euh, donc on, on va définir le budget, on va définir aussi le public, on en a parlé euh, sur l'introduction au budget participatif, mais euh, on peut aussi se dire que on vise lors de la première année dans une expérimentation euh, une démarche plutôt facile, on va vers les publics qui sont déjà là, déjà présents, et au contraire on peut aller euh, Organiser euh, des, euh, des ateliers sociolinguistiques dans lesquels on va trouver des gens qui apprennent le français. On peut avoir d'autres types de publics qui, euh, je pense notamment euh, aux services municipaux des jeunes, aux questions de, des gens qui organisent l'aide aux devoirs, pour construire euh, des compositions avec des publics qui sont généralement assez absents des réunions publiques traditionnelles euh, qui euh, sont organisées dans les territoires. On a la question. Euh, de la répartition de l'argent du budget participatif dans une autre... Euh, euh, ouais. Il y a le budget qui est alloué au budget participatif, mais ensuite, à l'intérieur de ce budget participatif, comment on alloue l'argent Alors, le choix de Grenoble, par exemple, c'est de se dire, on fait deux catégories. On a un projet structurant par année qui est entre 100 et 400 000 euros, et ensuite, des petits projets euh, qui sont en dessous de 100 000 euros et qui vont jusqu'à, comme ça, à 6 ou 7 par année. Ça dépend. De l'objectif à Montreuil, comme vous le verrez dans le document qui est mis en disposition sur la question de la réunion des conseils, de la coordination des conseils de quartier dont on pourra parler un peu plus tard, il y avait le choix de vraiment faire cette euh, équité entre les territoires et donc du coup on avait en fonction des secteurs qui sont en regroupement de plusieurs quartiers, de plusieurs conseils de quartier, on avait le choix d'avoir bah, du coup euh, ces, cette équité de euh, 500 000 euros par quartier, disponible pour le budget participatif. C'est important, on peut aussi penser à d'autres choses, je pense notamment à l'équivalent de Condéchat, où là, on n'est pas sur des questions de territoire, une approche territoriale ou une approche par valeur, pour séparer les catégories. On a des projets qui sont le budget participatif jeunesse et le budget participatif généraliste pour les adultes. Et en fait, quand on vote, qu'on soit jeune ou adulte, on vote pour les deux catégories, ce qui est une chose qu'on pourrait totalement imaginer. En France, donc plus que le budget participatif auquel sera consacrée une session pleine de ce cours, budget participatif jeunesse, on aura l'occasion de voir que c'est quelque chose qui est peut-être plus simple à mettre en œuvre pour une année expérimentale, avant de penser à d'autres champs qui ont des répercussions sur d'autres services, et ça, ça devient plus compliqué à mettre en œuvre dès la première année, mais c'est une position de principe, on va dire, pragmatique. Puis, il va falloir aussi réfléchir sur les personnes ressources les personnes ressources à l'intérieur de la ville à la fois pour porter le message euh, auprès des populations euh, donc je pense notamment à tous les services qui sont euh, avec euh, des euh, en contact du public que ça soit la question euh, du euh, euh, des antennes jeunes, la question des gens qui sont en contact avec les conseils de quartier, avec les antennes de quartier, enfin ces centres déconcentrés pour les centres sociaux aussi, toute une série de. de, de, de, de, de et je pense aux bibliothèques aussi qui peuvent être en contact avec du public et parler et faire la promotion du budget participatif sur le territoire. Ça, c'est les gens qui peuvent aider à. Remplir des formulaires, à construire des projets. On a aussi la question de l'implication des services qui vont devoir instruire. Et là, c'est important que dès le départ, on définisse avec eux des critères qui leur parlent et qui soient des critères lisibles pour faire l'évaluation des projets. Donc là, il y a un débat très tôt. Ce n'est pas après que ça doit se faire. Tout ça doit se faire dans la préparation, la phase de préparation du budget participatif. Puis la troisième catégorie de public qui est très important d'impliquer dès le départ, c'est les têtes de pont des réseaux, dans lesquels on peut très bien organiser une réunion publique dans laquelle on va expliquer différents modèles du budget participatif et construire avec eux, voir comment le budget participatif peut se construire, quelles sont les priorités à la fois en termes de méthode, est-ce qu'on passe par de l'internet, est-ce qu'on avise des publics particuliers, enfin toutes les questions que j'ai déjà citées auparavant dans lesquelles on peut avoir un dialogue avec les instances de démocratie participative mais aussi je pense aux associations. Donc il y a ces trois types de publics qui sont euh, le cas, enfin qui sont importants d'impliquer dès le départ et qui permettent de vraiment de configurer des questions assez clés euh, sur l'ensemble de la démarche. Ensuite, on a la question euh, de la manière dont ça s'est fait sur deux territoires et là je voulais parler avec vous de euh, Montreuil et de Grenoble. Alors d'abord commençons par euh, Montreuil. Montreuil avait la chance d'avoir déjà une coordination des conseils de quartier qui existait, et qui était donc une réunion euh, mensuelle des conseils de quartier qui viennent discuter euh, euh, des euh, sujets communs à l'ensemble de la ville qui les intéressent et ça a été le cas avec une session particulière organisée sur le budget participatif. J'étais présent, euh, donc c'était euh, construite avec euh, les services de démocratie locale de la ville de Montreuil. L'objectif c'était de répondre à des questions très précises sur le budget participatif. donc J'ai montré un film euh, que j'avais réalisé sur le budget participatif et dans un deuxième temps, en fait, on a collecté des post-it sur toutes les questions qui se posent sur l'ensemble des phases. En fait, on avait collé sur l'ensemble de la salle des grandes feuilles dans lesquelles on avait chacune des phases du budget participatif et on laissait les gens poser des questions, euh, enfin poser des post-it avec, avec chacun, chaque post-it une question, ce qui a ensuite permis de vraiment bien discuter le long de la soirée, phase par phase, des différentes questions qui se posaient euh, et de voir des différentes possibilités qui auraient pu euh, être mises en œuvre avec le budget participatif. Donc il y a eu vraiment une phase de co-construction avec euh, cette instance de démocratie participative dans le cas de Montreuil. A Grenoble c'était un peu différent, pour des raisons institutionnelles qu'on ne va pas évoquer ici, il y a pas, les conseils de quartier n'étaient pas prêts pour discuter au moment du lancement du budget participatif. Euh, puisqu'il y avait un renouvellement des conseils citoyens indépendants qui s'étaient fait à la même période et donc du coup ils avaient leur propre autonomie leur propre agenda et c'était compliqué de les impliquer dès le départ sur cette question là alors qu'il y avait des décisions très très euh, euh, oui enfin qui collaient pas avec leur agenda euh, au moment de la construction du budget participatif néanmoins quelques mois auparavant on avait organisé avec euh, des services de démocratie locale à Grenoble, une, une réunion au sein des assises citoyennes qui ont donc et le grand rassemblement euh, quasi annuel où on discute des questions euh, de démocratie locale à Grenoble, on avait fait un atelier sur le budget participatif et dans lequel j'avais organisé une simulation sur le modèle basé sur le modèle de Qashqai, qu'on verra un peu plus tard, sur lequel on, pourra, on, on voyait bien du coup, les dynamiques que ça pouvait créer et, euh, et du coup, à la suite de ça, on a ensuite euh, envoyé euh, cette séance de questions réponses sur lesquelles les gens pouvaient réfléchir un peu mieux sur grosso modo quel était le format qu'on pouvait imaginer réaliser à Grenoble. Ensuite l'année d'après, et c'est là où il y a le compte rendu de cette réunion qui est aussi sur le site internet, et je vous invite à le lire notamment pour répondre aux questions sur, questions sur le, sur le du, du quiz pour, pour les vérifier l'apprentissage, c'est notamment euh, la question euh, de euh, faire connaître le budget participatif au plus grand nombre. On a toute une série comme ça de questions qu'on avait donc, du coup, sur, non pas sur les, les phases, mais sur des questions pratiques. Euh, donc du coup, euh, comment améliorer le temps de fusion entre les projets qui parfois peut être un peu compliqué sur certaines villes d'organiser. Euh, comment garantir l'égalité d'accès à l'information et à, aux moyens de faire campagne sur les territoires lorsqu'on rentre dans la phase de vote, alors qu'on a des collectifs qui sont parfois très constitués et d'autres euh, qui ne sont moins et donc du coup qui n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes, les mêmes forces pour euh, faire campagne. On avait aussi la question de, euh, la, de, du moment du vote, comment on pouvait organiser. Euh, ce vote, euh, la semaine du vote pour en faire un moment beaucoup plus fort, avec les relais sur le territoire notamment. Puis on avait aussi la question euh, plus compliquée, la question des critères. Qu'est-ce qui fait qu'un budget, un projet peut être euh, réalisé au sein du budget participatif, sachant qu'il y avait certains projets qui, au bout de la, deuxième, de la première phase, de la première édition du budget participatif, avaient été un peu décriés. Et euh, c'est le cas notamment euh, de ce projet. Euh, porté euh, par une association qui, euh, qui s'appelait le refuge dans lequel on avait euh, des chambres qui étaient construites euh, pour euh, des gens qui sont euh, chassés de chez eux enfin des jeunes qui sont chassés de chez eux en raison de leur orientation sexuelle et euh, pour le coup qui, dont l'usage avait été privatisé puisque c'était l'objectif de faire un refuge et la question de l'usage privatisé n'était euh, pas tout à fait euh, possible dans le règlement du budget participatif. et Il y avait aussi la ça allait en contradiction avec une autre règle qui était la question de la non-discrimination des publics. Et alors que là, on était sur une association qui était vraiment sur une niche particulière. Et donc du coup, c'est très compliqué compliqué de définir en gros qu'est-ce que l'intérêt général, est-ce que c'est l'égalité d'accès de tous aux infrastructures qui sont construites au budget participatif, c'est pas dit, euh, notamment je pense à Cannes-Montreuil dans lequel on peut réfléchir à ce qu'on ait des, euh, des euh, jeux pour enfants par exemple qui sont interdits pour des raisons de poids et de, de, de, de fiabilité à des publics un peu trop gros, un peu trop vieux. Euh, donc voilà, il y a toutes les questions euh, compliquées dans lesquelles c'est difficile de trouver une réponse, notamment sur la formulation des critères, mais là encore, ça dépend vraiment de, euh, des accords qu'on peut construire euh, à la fois avec euh, les instances de la société civile et aussi les services qui réfléchissent à ça. Et puis la dernière question, c'était donc la question de l'évaluation pour déterminer, grosso modo, quels sont les critères de succès pour décider de la réussite ou non du budget participatif de Grenoble. Donc voilà la description du but, des, de la manière dont on peut construire deux démarches avec des ressources propres aux territoire très différentes et du coup ce qu'on va construire maintenant au sein de ce cours en plus des quiz je vais vous demander de construire un panorama du budget participatif où chaque personne qui suit ce cours pourra du coup chercher une ville en Europe ou dans un autre continent mais en tout cas pas en France qui a un budget participatif et les trois premières questions c'est du coup trouver une ville qui le fait la question de la population de cette ville, et enfin le budget affecté au budget participatif. Voilà, donc vous aurez ce travail-là à faire, et puis des questions basées sur la lecture des différents documents dont je viens de parler, la charte de Cache-Cache, Lisbonne et Guimaraîche, la question des deux comptes rendus de Réunion, de Grenoble et de Montreuil, et je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.